Tous les programmeurs le connaissent, le fameux « Hello World »,« Bonjour le monde » en français. C'est un programme informatique qui affiche « Hello, virgule, world ». Dans tous les langages de programmation, c'est toujours le premier exemple qu'il faut faire fonctionner. Devinez qui l'a inventé C'est Brian Kerningan, un informaticien canadien qui a travaillé au laboratoire Bell avec les deux créateurs du langage C, Ken Thompson et Dennis Ritchie. Brian Kernighan et Dennis Ritchie ont coécrit le premier livre sur le langage C en 1978. Voici comment commence ce livre. Il dit ⁇ La seule façon d'apprendre un nouveau langage de programmation, eh c'est d'écrire des programmes avec ⁇ Et le premier programme à écrire avec, eh c'est le même pour tous les langages. C'est celui-ci. Afficher les mots Hello virgule World. La suite est intéressante dans le bouquin, puisqu'il avoue que pour faire fonctionner ce programme, c'est beaucoup plus dur que prévu. Il faut d'abord, bien sûr, créer le texte du programme quelque part, le code. Il faut le compiler correctement, le charger, l'exécuter, et enfin trouver où les mots se sont affichés. C'est encore vrai aujourd'hui, c'est difficile, mais pour vous, on a tout simplifié. Vous avez une zone de texte pour rentrer votre programme, le code informatique, et vous aurez des boutons pour chacune des étapes nécessaires compiler, charger et exécuter le code, et enfin une zone qui va afficher la sortie du programme, c'est-à-dire l'endroit où les mots vont s'afficher. A vous de vous emparer de notre outil pour tester le tout premier programme informatique en langage C.